C'est l'histoire de Sacha et d'Annie qui partagent un appartement à Paris. Et de leurs voisins, Nico et Sam, qui viennent d'Amérique. Sam et Annie veulent se marier. Oh. Sacha veut se marier. Et Nico veut filer au plus vite. Extra, ne bouge pas, ça commence Nos avec ses animaux de compagnie pour témoins. Oh, regarde, chouchou, ce serait parfait. Yeah, Secret que l'amour parfait. Ah, tu as des emails. Oh. Ils sont tous de ta mère. Je peux Yeah, sure. Vas-y. Qu'est-ce qu'elle dit um elle dit euh, combien bridesmaids de demoiselles d'honneur voudraient Annie? Dix ou douze? Dix ou douze? Ah, Est-ce que tu as réservé Notre-Dame? J'arrive bientôt à Paris pour vous aider. Bon, écoute, Sam. Est très gentille, mais dis-lui de ne plus s'en mêler. Hi, mom. Sam, darling, did you get my emails? Uh, yes, I did, mom. Uh, I suddenly thought, who is your best man? Um, uh, Nico. Is he clever, hardworking, responsible? I mean, yeah, I mean, like, he's all of those things. Oh, wonderful. Mom, can I just ask... I mustache Donna Talaversacci will be here any more. She's coming over to talk about my fabulous wedding outfit. Ciao! Your usual, Mrs Scott. Thank you, Reuben. Alors, Sam, nous allons nous marier comme dans le magazine Mariage et Animaux, n'est-ce pas? Yeah. C'est OK. Elle ne doit plus s'en mêler, hein? C'est bon maintenant! Oh, oh, OK. Ne t'en fais pas. Viens là. Tu as l'air heureuse, toi. Problème de mec? Comment va euh, Toby? Toby, c'est fini. Oh. Avec lui, il n'y a que le foot, le foot, le foot. C'est un anglais, tu sais. Alors j'ai dit bye bye Toby. Oh. Et Annie et Sam sont tellement heureux, c'est mariage, mariage, mariage, mariage, mariage, mariage … Je ne trouverai jamais un homme bien. Je vais être seule toute ma vie. Oh, N'importe quoi! Ce qu'il te faut, c'est un homme, un vrai, pour te remonter le moral. Et ça se trouve où ça, hein? C'est Sacha. Je voudrais un homme, un vrai, s'il vous plaît. Et le sublime Nico, alors. Nico Attends, il est super en hein? luc d'acier dans les flammes de Paris. Mmh, quel homme bah, Il est. Tu dis que tu veux rencontrer un homme, un vrai. Alors laisse-moi te présenter le vrai Nico. Mais Nico, c'est Nico. Sois honnête, Sacha. Tu as essayé tout le monde. Hein? Je veux que tu l'interviewes pour célébrité à 9h sur la 9. Interviewer Nico, mais tout ce qui l'intéresse, ce sont les motos et les nanas. Ne pense pas à ce qu'il dit. Il faut qu'il enlève sa veste! Tiens! Regarde ça! Les flammes de Paris! Amuse-toi bien! Oh Luc Comment puis-je vous remercier Ça fait partie de la routine de Luc d'acier, madame. Salut Sacha Oh Nico Salut Assieds-toi près de moi. Ok. Qu'est-ce que tu lis? Tout sur les mariages. J'adore les mariages. Pas toi? Non. Le problème, c'est qu'on me demande toujours d'être le témoin et jamais la mariée. Waouh Elle est jolie, hein? Ouais! Une Ferrari Testarossa. Superbe voiture! Mais non! La robe! Tu l'aimes? Hmm? Euh, je ne pense pas qu'elle m'irait. Ah! Du ah! <rire> ah, coup, tu es hyper drôle! <rire> J'adore les hommes qui ont de l'humour! Je <rire> vais me chercher un coca. Mm -hmm. Tu en veux un? J'adorerais me marier avec un bel homme qui a de l'humour! De Paris, tu es très bon dedans. Vraiment Tu penses vraiment En fait, je me demandais si tu veux. Oui Tu veux. Oui Tu veux oui. faire une interview pour France 9 avec moi euh, Ouais, sans problème Hi, Dad. Is Mom there? Oh, she just gone out? Uh, well, it's about this wedding. Um, it's all getting a little bit much. Yeah, I, I know what Mom's like. Je veux un petit mariage, mais la mère de Sam n'arrête pas de s'en mêler. C'est trop, c'est trop, c'est trop! Je oh, ne trouverai jamais un homme bien. Barbarella dit que je devrais penser à Nico. Oh, il est tellement sexy dans les flammes de Paris. Oh enfin, demain, je vais l'interviewer pour France 9. Ah, de Madame Scott, la salle de réception. <rire> Madame Scott, la robe de mariée. <rire> Madame Scott, la lune de miel. Me rend folle. Peut-être que je devrais annuler ce mariage. Ah bon? Bah, moi, je ne le ferai pas. Bon, d'accord, euh, je suppose que mariage signifie aussi des problèmes, des sacrifices. Euh, ne plus se raser les jambes sur les toilettes. <rire> ne plus regarder les feux de l'amour à la télé. Oh non! Plus de Leonardo DiCaprio! Oh non, pas ça! Mais enfin, tu seras Madame Scott. Tu crois que Sacha est malade? Non. Pourquoi? Elle est très gentille avec moi. Ah, peut-être qu'elle est malade. Elle a parlé de mariage. De toi et d'Annie. Hey! Tu crois que chien veut aussi se marier? <rire> et avec qui? Euh, well, tu disais qu'elle est très gentille. Non! Annie! Je dois te dire quelque chose. Quoi? Wow. Nico. Quoi Nico? Nico me plaît! Oh, elle pense à moi! Au secours, Sam! Une fois mariée, elle ne te lâche plus! Oui! Nico te plaît? Oh, oui! Oui, oui, oui, oui, oui. Non, Nico ne te plaît pas? Si, Nico me plaît! Mais tu le trouves euh, idiot! Oui, mais il est tellement macho! Tu le trouves prétentieux? Tellement beau! Mais tu n'aimes pas son look! Mais maintenant, il porte l'uniforme des pompiers. Alors c'est ça, l'uniforme! Oh, il est tellement sexy dans les flammes de Paris! Et alors, euh, qu'est-ce que tu vas faire? Demain, je vais l'interviewer pour France 9. Et puis après, oh, tu verras bien! Il y a une bonne chose quand on se marie. Quoi? L'enterrement de la vie de garçon. Quand le futur marié, toi, sort avec le témoin, moi, pour dire au revoir. Euh, au revoir? Au revoir à la bière pendant les matchs de foot regardés au lit. Au revoir à la pizza du petit-déjeuner. Mmh. Et pire que tout, au revoir à Kiliminog. Ne t'en fais pas, Sam. Nous ferons face à cela ensemble. Nico, tu es un bon Paul. Hmm. Bon, pour cet enterrement de vie de garçon, qu'est-ce qu'on fait um, I don't know. Cinéma? Quoi Mais en France, on fait des trucs dingues. Du saut à l'élastique. On se déguise en vache ou en femme. On fait la fête, quoi. Really Oui, oui, oui, oui, oui, oui. oui. Euh, on va sortir demain soir pour s'exercer. Laisse-moi réfléchir. Bonjour! Je suis avec Nicolas Dubois ou plutôt Luc Dacier sur le plateau des Flammes de Paris. Bonjour! Bonjour Nicolas! Pensez-vous que les flammes de Paris reflètent la pression que subissent les services de secours parisiens euh, euh, Je sais pas, mais les femmes sont très belles. <rire> Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir très chaud Quand Quand vous filmez avec toutes ces flammes Euh, non. Est-ce que quelquefois vous retirez votre uniforme Oui. Quand vous avez chaud Oui. Et là, maintenant, vous avez chaud vous voulez retirer votre veste? Non. Et les femmes dans tout ça? Les femmes? Oui, toutes ces femmes que vous secourez. Vous les sortez de maison en flammes en les portant dans vos bras musclés. Oui! Elles doit adorer ça. Oui, euh, non. Euh, Elle joue la comédie. Et est-ce qu'elle vous demande? Me demande quoi? De retirer votre veste. Non. Vous pouvez la retirer, maintenant. Oui. – Vous pouvez me porter. – Quand Maintenant. Portez-moi comme dans les flammes de Paris. Oui. Oh! – oh, Vous êtes si fort !– Oui. Ici Sacha Fontaine avec Nicolas Dubois pour Euh, je peux te déposer maintenant? Oh, vraiment? Salut, Sam. Salut, Annie. Sam. Annie? Sorry, um, toi, le premier. Non, non, vas-y, toi. OK, um, Annie, um, I don't know, um, le mariage... Oh, si, j'allais dire le mariage! Dis-le. Non, dis-le. Bon, allons l'écrit. Bonne idée. Un break? Oui. Un, deux, trois. Oui! Attendons, amusons-nous d'abord. Ce mariage est un cauchemar! Yeah. Sam, c'est beaucoup mieux comme ça. On va fêter ça! Yes! Je pars faire des courses. Mm. Rendez-vous à 5 heures au Café Bleu. I'll be there. Super! Et tu dois le dire à ta mère. Dieu merci! Elle se trouve à des milliers de kilomètres d'ici! Hi mom. Damn, darling, I'm on the plane. I'm coming over. Tu dois lui dire avant qu'elle parte. Mom, listen. Annie and I have decided to. Oh, you can tell me all about it when I see you. We land at Charles de Gaulle at five. Meet me there. Love to Annie. Ciao. Your usual, Mrs. Scott. Thank you, Reuben. <laughs> Oh, no! <laughs> <laughs> A 5 uh, o' Café Bleu. We land at Charles de Gaulle at five. That's impossible. I 5 o' Five. I 5 o' Five. Annie or Mom? I 5 o' Five. Mom or Annie? Caf Café Bleu. Ch ch charles de Gaulle. <sighs> <sighs> But why couldn't you have stopped her, Dad? I'm in trouble here. Sacha est très gentille avec moi. C'est très étrange. Sam pense qu'elle veut aussi se marier. Enfin, en tant que témoin, j'organise l'enterrement de la vie de garçon de Sam. On sort demain soir pour s'exercer. Mais tu sais, Nico est très mignon. Ah surtout dans son uniforme de pompier. Hey, dude. Bonjourné. Ouais. J'ai encore sauvé Paris. Oh Et j'ai été interviewé par Sacha. Oh là là là là là J'ai cru qu'elle allait me demander en mariage. Yeah, génial. OK. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère vient d'atterrir à Paris. Et Annie le sait? Nope. Oulala! Nous avons annulé le mariage. Quoi? Et ta mère le sait? Nope. Oulala! Attends. Je devais rencontrer Annie et Mom à 5 heures dans deux endroits différents. Oh là là là là là là! Sam, mon pote, ne t'en fais pas. Les femmes oublient toujours tout. Elles ne verront même pas que tu n'es pas là. Hi, Mom. Mom, it's a little bit complicated. Oh, don't worry, sweetie. I'll get a cab. <laughs> hi, hi, Annie. Mais then, Té, où? Tu as dit que tu viendrais me rejoindre au café bleu à cinq heures. Annie, uh, écoute-moi. Oh, eh ben, je suis contente qu'on ne se marie plus! Donc, elle n'oublie jamais. Les femmes! Annie, please, please, s'il te plaît! Écoute-moi. Ça devait être bien plus important que moi! <rire> Première dispute à cause du mariage. On, On ne se, se marie, marie plus. plus! Oh, pardon! Annie, aujourd'hui, c'était difficile. Très difficile. Impossible! Je ne veux pas le savoir! Annie! C'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle a ta mère? <skin> ha -ha -ha! <inaudible> Hi, Mom. Sam, <Ça> darling! <inaudible> How was your flight? Oh, speak to me in French. I've been taking lessons. Maintenant. Où est Annie? Who is ma petite Marie? Oh Sam, what a beauty! You've been keeping her a secret. Ma Mom, this is Sasha. Uh, that is Annie. Oh. Well perhaps Donatello will be able to do something with you. Mom, Annie est la plus adorable, the plus gentille. La plus jolie fille du monde. Well, if you say so, dear. <rire> Alors, tu lui as dit que nous avons annulé le mariage? Je n'en ai pas eu l'occasion. Eh ben, vas-y, c'est le moment. <rire> Maman? Oui? Annie and I have uh, decided to uh, …… d'attendre encore quelques années avant de nous marier. We're not getting married, Mom. <gasps> avez un petit ami, Sacha? Oui, je l'espère, Madame Scott. Il est beau? Oh, il est très beau et très musclé. <rire> Comment s'appelle-t-il? Nico. Nico Dubois. Nico! Le témoin de ça? Oui, c'est lui! Oh! Il est merveilleux. Oh Alors, on y va. Euh, euh, Maman, euh, voici Nico. Vous savez, il y aura peut-être quand même un mariage. Mm -hmm. Et Notre-Dame, qui l'a réservé C'est le moment de quitter nos chers amis. Le feront-ils ou ne le feront-ils pas Est-ce que Sacha va se marier avec Nico Est-ce que Sam et Annie vont se marier Pour vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Envoie un email à Channel 4 pour demander de nouveaux épisodes et nous te dirons la suite. Extra Quelle aventure